Il faut, faut distinguer deux plans. Il y a le plan de du marché. Bah, le marché, il s'est emballé, développé et il s'est surtout financiarisé. C'est-à-dire que c'est devenu en fait un, un accessoire, un accessoire de, du placement boursier, un nouveau type de placement. Euh, avec les mêmes, disons, en gros, les mêmes procédés que dans, dans la financiarisation euh, rapide, ultra rapide, avec achat, revente, prêt à l'achat, euh, pas mal d'opacité aussi, ça c'est le côté marché que, que j'analyse un peu dans le livre, mais qui aujourd'hui est quand même bien connu, avec euh, un côté extrêmement spéculatif, euh, euh, à travers notamment les, les deux grandes maisons euh, de vente aux enchères, euh, Christie's et, et Sotheby's. Mais, mais les autres suivent hein. euh, pour ce qui est des évolutions de l'art je dirais que euh, euh, ce qui me frappe à avoir beaucoup changé c'est qu'on est passé si vous voulez en gros dans les années 2000 de ce qu'on appelait encore le postmodernisme c'est à dire une sorte de d'art où tout était possible mais encore avec la nostalgie de l'organisation moderniste la nouveauté le progrès euh, que, quelques formes d'avant-garde euh, on, est, on est arrivé plutôt à ce que j'appelle dans mon livre le pluralisme indifférentiste, c'est-à-dire que, au fond, tout est possible, hein, euh, tout est, et, ajoutons, n'importe quoi est possible, et surtout, il n'y a plus du tout de, de critères de, de valeur. Hein, c'est ça qui me frappe le plus, c'est-à-dire que tout se vaut à partir du moment où euh, ça, rentre dans, ça rentre dans le monde de l'art. Voilà, c'est ce, en fait la perte complètement de critères. Au profit d'autres critères hein, que, que j'analyse dans mon livre, c'est le critère de ben justement de la valeur marchande, le critère de la valeur mondaine, hein, euh, à quel point ça fait bouger les gens et ça fait événement. Et puis un troisième critère qui était surprenant, c'est le critère de la correction morale et politique. Dans mon livre, il y a deux, il y a deux aspects c'est-à-dire qu'il y a le diagnostic sur le monde de l'art, mais ce diagnostic avait été commencé bien avant, et, et en plus, je l'ai développé à travers d'autres livres sur le luxe, sur le tourisme. Euh, euh, y compris aussi sur les, les attitudes contemporaines dans mon livre Narcisse et ses avatars il euh, y a un diagnostic plus plus général si vous voulez de l'état esthétique de la société c'est-à-dire qu'on nous sommes dans des sociétés euh, où tout doit être beau lisse plaisant agréable et facile euh, ça c'est ça une dimension qui a à voir avec euh, l'esthétique y compris euh, au sens le plus traditionnel puisque l'esthétique c'est le domaine du, du sensible du sensitif et de la sensation mais disons que cette euh, esthétisation elle s'est exacerbée c'est pour ça que j'ai employé ce terme d'hyper esthétique c'est à dire euh, on va toujours plus loin euh, plus l'esthétique s'étend toujours plus large, hyper, c'est le sens d'élargissement, mais c'est aussi en allant toujours plus dans l'intensité. Hein, je veux dire, il y a une, un, une dictature, pas une dictature, mais une primauté absolue de la sensibilité, aussi bien dans tous les domaines. Hein, euh, Regardez par exemple la manière dont on n'ose jamais montrer euh, les images épouvantables, hein, je veux dire, euh, pour, pour les êtres sensibles, il euh, faut, faut se garantir, euh, et aussi bien du côté des, euh, euh, je dirais, de l'hypersensibilité de, de euh, au plaisir et à, et à la facilité. Bien sûr, de toute manière, ce, je veux dire, j'ai quand même. Au fil des, des, des années et ça fait maintenant beaucoup d'années euh, j'ai une approche extrêmement historique euh, de historienne de l'histoire de l'art bon l'histoire de l'art c'est véritablement des, des histoires de changement à la fois dans de style, mais aussi de changement dans la hiérarchie des arts hein. Je veux dire quand on a commencé à parler d'esthétique au 18e siècle c'était la poésie qui était la chose la plus importante et en, pendant une partie du 19e siècle aussi ensuite c'est la musique qui est quelque chose de plus important il se trouve que nous ce que nous appelons l'art avec un grand a c'est l'art des musées c'est les arts visuels c'est les arts plastiques et je pense que disons cette primauté euh, des arts visuels des arts plastiques euh, euh, à mon avis elle est elle est, elle est sur sa fin euh, elle continue à cause justement des valeurs financières des valeurs d'événementiel mais c'est peu de choses par rapport à, à euh, je dirais euh, à tout ce qui se passe esthétiquement dans la société si vous prenez un phénomène comme la, la musique techno par exemple euh, ou le tourisme euh, qui sont des formes d'expérience de, de, esthétique, euh, elle touche beaucoup plus de gens, beaucoup plus de... Euh, de, de euh, beaucoup plus intensément aussi, regardez la place de la musique et du son euh, dans la vie des jeunes aujourd'hui et, et disons presque de tout le monde hein. la musique est maintenant à, à remplacer le silence, hein. c'est ce la Bulle dans lequel dans laquelle nous vivons donc je crois que si vous voulez l'art avec un grand A, au sens où on limite à l'art des musées aux arts visuels en art plastique ça c'est terminé il, il restera euh, il restera à cause des valeurs financières spéculatives mais en tant que qualité d'art euh, euh, qui peut donner des, des frissons esthétiques ou des émotions esthétiques, je crois que c'est fini d'ailleurs en fait ce qui me frappe le plus aujourd'hui face à, à l'art dit contemporain, c'est qu'il ne nous fait pas grand-chose. Hein. Il ne fait, il fait, il fait pas grand-chose à personne, ni, ni en termes de plaisir, ni en termes d'indignation. On y va, on y va, parce qu'il bah, y a des événements, hein. je veux dire, on, ça continue, en quelque sorte, sur sa lancée. Mais je crois que de ce côté-là, si l'art réapparaît, alors, d'une part, l'art continue sous la forme des pratiques artistiques des gens qui, qui ne peuvent pas faire autrement, euh, mais qui sont le plus souvent inconnus et qui ne sont pas dans le circuit de l'art contemporain. Et puis, si l'art réapparaît, et euh, réapparaîtra certainement sous une autre forme hein. vous savez si vous prenez le cas du du 18e siècle le 18e siècle, c'est un art du plaisir et du rococo. Il n'y a pas vraiment de grands peintres au 18e siècle, même si, même si on parle de Chardin ou de, ou de Watteau. Euh, mais en revanche, après euh, vient la réaction néoclassique et c'est un art complètement différent. Et la, et la réaction romantique. Donc, euh, je, je, je vais pas faire de prédiction sur l'avenir hein, parce que, justement, c'est pas possible, mais euh, je dirais que l'histoire elle suit son cours. Hein. C'est une chose que je développe dans un, dans un chapitre de mon livre, c'est que euh, le, le, le Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge chrétien, hein, le Moyen Âge chrétien voit tout à travers la beauté de la création divine. Et d'une certaine manière, mais euh, je dirais donc, euh, que ce soit la musique, que ce soit la nature, que ce soit le chant des oiseaux, que ce soit un peu l'architecture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion sur l'architecture, mais on voit tout à travers la, euh, la, la, la beauté de la création divine. Et nous, mais nous voyons tout à travers les critères de l'esthétique et de la sensibilité. Simplement, la grande différence, comme je le dis, c'est que on, notre Moyen-Âge euh, n'est pas religieux. Nous sommes dans un Moyen-Âge esthétique, mais ce n'est pas un Moyen-Âge religieux. Mais les, les critères esthétiques, ils sont repensés déjà, je vous dis, puisque moi j'en identifie trois, et, et j'espère d'une manière euh, provocante, hein, parce que dire que euh, la valeur financière est un critère esthétique, c'est vrai que ça a souvent été le cas. Hein, euh, dire que euh, la valeur de, de, de montres, d'événementiels, de, de, de, de, de séduction des foules est une valeur esthétique, c'est pas quelque chose de si choquant que ça euh, quant à la valeur euh, je dirais euh, de la correction politique et morale bon écoute, regardez qu'on a on a eu quand même des des siècles et des siècles d'art religieux d'art édifiant et d'art au service du pouvoir hein. donc euh, euh, je veux dire c'est pas des critères qui sont nouveaux donc en fait les critères esthétiques ils se sont redéfinis eux mêmes hein. euh, et, mais c'est par rapport à ça que je dis je dis que nous sortons d'un monde où les critères esthétiques étaient relevés de l'esthétique c'est-à-dire relever du jugement de valeur sur la beauté, sur l'émotion, sur la sensibilité. Là, ça, c'est fini, je pense.